Pour faire un meilleur effet avec ton costume d'Halloween? Ben, change ta voix. Ah ouais? Ben oui. Si tu parles comme d'habitude, ça enlève tout l'effet. Baisse ben, ta voix de plus en plus ou monte-la plus aiguë. Parle beaucoup plus lentement ou beaucoup plus vite. Oui, ou beaucoup plus vite. Parlez d'une façon qui ne ressemble pas à ce que vous parlez habituellement. Ça va vraiment renforcer l'effet de votre costume d'Halloween. Ça va mettre de l'atmosphère. Ça va vous rendre captivant.